C'est un nouveau jour avec un nouvel ensemble d'objectifs. À nos jours, le premier sur la liste est de lier une présentation. Le type qui pose à plat sur le bureau, et c'est aussi facile à lire et à écrire et laisse une bonne impression. Eh bien, laissez-nous vous présenter v -Paper. Il suffit de l'ouvrir et de le placer dans une imprimante à jet d'encre ou laser, appuyez sur imprimer et puis vous pouvez relier avec n'importe quel système de reliure. Maintenant, vous avez une présentation à plat prête à être signée sans détourner vos collègues de leurs tâches importantes. Il réduit également la consommation de papier de 33%. VPaper est une solution écologique, brillante, blanche à plat, et qui est facile à utiliser et qui peut aussi être reliée à n'importe quel système pour produire de superbes présentations à plat en un instant. VPaper rend les documents faciles à lire et laissera tout le monde impressionné par votre professionnalisme. Et la meilleure chose est que c'est si simple que vous n'avez plus besoin de personne pour préparer un document professionnel à plat pour vous. VPaper est une invention ingénieuse qui laisse une impression durable. VPaper, lire et à écrire plus facilement.